Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la Lune sera dans votre signe, dans les poissons. Et Vénus est là aussi. Votre popularité vous rend tellement charmant que vous pourriez faire des amis très facilement.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 et la réalisation d'objectifs communs. Et cela sera très apprécié par vos supérieurs et vos collègues. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau, votre troisième maison. La tendresse et l'harmonie règnent toujours vos relations.